Et je me suis avancé, et j'ai euh, rebattu plusieurs fois euh, les voleurs pour entraîner mes Pokémon. Donc maintenant mon Octalie est au niveau 20. Et euh, mes Pokémon obscurs. Mes Pokémon obscurs sont pratiquement prêts pour être purifiés. Donc euh, là on va aller euh, au purificatoire. Ça se dit pas, mais j'aime bien inventer des mots des fois. Donc là on va faire ça je me suis acheté euh, des massages parce que du coup j'ai gagné plein d'argent en faisant euh, les combos là acheter ça je palpitants, pas le putain c'est le mieux plus d'effet et voilà j'ai déjà tout liquidé oh deux de pokéboules ah, je vais aller euh, chercher ma baie gratuite à chaque fois que je viens là hop, je vais chercher ma baie gratuite voilà merci monsieur ça peut toujours servir hein. alors je connais les baies aurons, les baies et tout ça mais les baies marins, euh, pas on faudra voir à quoi ça sert Fou, là. Allez c'est de là par contre en a encore euh, en mouvement ok on va faire un peu de sport hein, en attendant J'ai l'air débile de faire ça. Allez. J'attends que ça sonne là. Ah, voilà. C'est bien comme si C'est bon. j'ai oublié une capacité euh, alors à la place de ça et voilà passage pour Malos et un pour Valine. Après, on va aller euh, donner une bonne leçon euh, aux autres. là On va aller dans le labo. J'ai la monnaie qui trempe comme un fond. Donc, à un moment, j'ai lui là qui doit être prêt. Presque. Presque prêt. On va, on va se faire un combat. avec quel de? Bien va. après je pourrais purifier mon médiana et les deux autres bah, ce sera pour plus tard parce que, là, ils ont encore pas mal Alors, voilà. Moi je vais peut gagner le niveau 21 et En plus c'est cool. Ça. Je trouve qu'on en, en envoie pas souvent des tout dans les jeux Pokémon. Allez morsure, assaut, je mets tout dessus là, après je fais un doudou. Ah j'ai sa berceuse en tête maintenant. Ah ça y est je vais avoir niveau 21. Hein. Ouais. Oh non hein. parce que là pas forcément besoin mais c'est pour aller au PC euh, on marque non, l'idéal après euh, la purification je retournerai plus tard chaque chose en son temps là je suis en train de griller des étapes c'est pas bien voilà il est prêt lui, on y va. Ouais, marsure ça, ça m'intéresse. Machouille c'est mieux, c'est plus puissant. C'est fondement, je vais Hop, oh, ça c'est fait. Je vais aller chercher d'autres Pokémon obscurs que j'avais capturés qui sont dans mon, mon PC Alors, pour commencer je vais déposer cela bon, je le garde Ah enfin, plus ils sont faisés comme ça Comme ça hop. Voilà ces deux là on les garde Et je vais prendre les autres Je peux, je peux encore en mettre deux hop. Et hop, désolé Balbuto, il n'y a plus de place Ça va plus tard Sachant qu'il y en a encore plein d'autres qu'il va falloir capturer là, des Pokémon obscurs. Euh, donc là, je pense qu'on a tout fait ici. On va pouvoir y arriver. Je vais plutôt mettre. Euh... Genre, il est très charmant lui. Je vais le mettre là. celui là euh, eux ils ont pas du tout euh, de points enlevés donc je les mets là les... alors bon on va y retourne on y go on leur fout à pâté on va, on va sauver le professeur Je ne sais plus s'ils étaient en bonne santé, je ne peux plus. Ils me sont qu'un vue. il y a quoi Il n'y a rien. Je me demande c'est quoi les machines Il y a des aquariums. Ah, ça commence mal. Et hey, toi, tu n'as rien à faire ici. Si. Bah si, il euh, faut qu'ils viennent ici parce que vous avez un le professeur. Je sens que je vais l'appeler Titaf moi. Si, je vais le renommer comme ça. Hop, un moment pour ça Si bon. C'est trop stylé les ascenseurs. Hum. Bon. Oh là là, je peux aller à gauche, à droite. Je aller à gauche. Je suis pas les flèches. Je sens s'envirer. Quoique, okay. normal. On va suivre les flèches. pas ici Encore un combat Je sens qu'on va en avoir plein des combats là les gars Ils sont tous collés au plafond là et hop ils sautent dessus Ils se prennent pour Spiderman Bon apparemment celui-là n'a pas de Pokémon obscur Où oui, il est le professeur Bon, bah c'est pas lui, hein. J'aimerais que ce chercheur crache enfin le morceau sur ses travaux. C'est peut-être un expert matière de purification, mais s'il ne parle pas, il ne nous sert à rien. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi Et toi, pourquoi tu parles au mur, toi pokémon obscur lui, d'après vous les gars, il en a il en a pas ouais non il y en a pas, à mon avis il a que pokémon il a rien qui a été capté Tout au il y en a pas On en finit. Et voilà. Eh ben, ça alors, je n'en viens pas. C'est ce qu'il dit. Hein. Je suis en plein travail, j'ai besoin de calme. Aller Ouais, bah moi je vois que ça fout de parler avec toi. Oh encore Ok voilà Bah là le héros. Qui va sauver le professeur Ah le Pokémon de pas peut. Ah peut-être le troisième, on verra. Okay, on a trois. Ah, je peux tomber trop mort sur son plus puissant. Ouais, d'un coup. Ça, c'est bien. Ouais, voilà. Un peu obscure j'ai peur quand même pas du jeu mettre KO donc euh, c'est chaud on va mettre charge mais euh, je sais pas si euh, j'ai bon envie de passer une heure à capturer un pokémon quand même ouais, on va le faire plusieurs fois le charge et ce sera bien. Attaque, euh, charge encore, okay. et, et, on va c'est ouais, on va lancer une pokéboule, là ça m'a l'air bon, là. What C'est quoi un rappel? Oui, ça, c'est bien. Ça aïe, ah, professeur. S'il vous plaît, professeur Cyrus, parlez-moi de vos recherches sur la purification. Je veux tout savoir. Ça me permettra sûrement d'améliorer mon XD001. Ne serait-ce pas merveilleux? Vous voulez rire, jamais je ne coopérais avec des gens de votre espèce. Mais pourquoi Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi refusez-vous de coopérer Ça ne, serait... Ça ne sert à rien d'insister, je n'aiderai personne à créer des Pokémon obscurs. Fermer artificiellement la conscience des Pokémon, c'est immoral. Vous m'écurez, tous autant que vous êtes. Oh, quel esprit étriqué pour un chercheur vous pourriez au moins y réfléchir. Je suis sûre que d 001 vous intrigue. Bird Oui, Angeline. Tout est de ta faute. Le professeur Cyrus est en colère parce qu'au lieu de l'inviter poliment ici, tu l'as forcé à venir. Non mais je rêve. Écoute-le. C'est pourtant clair. Je ne veux pas entendre parler. Il ne veut pas entendre parler de Pokémon Obscure. C'est ta faute, j'ai dit. Notre plan était parfait. XD001 était, était à deux doigts de réussir. À deux doigts. Le bateau est tombé. Que va-t-on faire maintenant Baudry, tout est ta faute. Alors arrête de te plaindre. C'est agaçant. Il s'est plutôt trouver une solution. Rends-toi » Baudry, c'est bien ça. Je suis de tout cœur avec vous. Ça ne doit pas être facile tous les jours de travailler dans ces conditions. Et encore, elle est plutôt de bonne humeur aujourd'hui. Il n'y a qu'un moyen de régler ça. Aidez-nous pour XD-001. Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre ce projet de créer des Pokémon obscurs. C'est savais que c'était de la beau ombre en venant ici? Peu importe, après tout, tu sais où nous sommes. On ne peut pas te laisser partir. Je m'en doutais qu'un morceau ne suffirait pas pour le KO d'un Je ne sais pas pourquoi je le sentais. Voilà, là, là c'est bien. Ça fait un de moins. Un Pokémon sûr, je pareil. A part un moment. Ah il y a trois Pokémon encore à mon avis, troisième, sans son nom. Ouais, d'un coup Oui, niveau 22. On vient de plus en plus fort. Ah, le voilà. je vais le capturer. Un chamallow, c'est ça de Tarsal, là, je vais le Ah bon, alors pour l'instant, Titof et KO Je voudrais bien pouvoir soigner mes Pokémon, moi, mais j'ai pas envie de faire demi-tour. j'ai pas envie d'expliquer mes potions, non plus. Je voudrais éviter, donc, au début du jeu, donc, euh... Oui, d'un coup, yes. Voilà un petit coup de charge, ça me fera pas de mal. un plus mieux quand même. J'ai pas le choix. Il va falloir en mettre un ou deux encore là un coup de charge. Et après je vais pouvoir capturer. Et on doit voir, ça fait pas grand chose, ça me semble. Ouais. Donc encore un ou deux coups là. peut-être à 3, hein, parce que là, c'est vraiment pas grand chose. après si j'y vais trop fort, il va être chaos ça, et je vais pas pouvoir le capturer ouais, je pense, encore deux coups quoi. on va voir oh, oula et là, genre, il y a plus de pénicapteurs on va finalement on va arrêter là on va le capturer là en espérant que ça lui enlève pas tout voilà ça c'est bon et puis on peut y aller c'est bon on y va et après les gars On va s'arrêter là et on va se retrouver au prochain épisode. Et voilà. Un de plus dans l'équipe. Calme-toi, s'il te plaît, et part gentiment. Je vais sauvegarder là. On va apprendre à la prochaine fois. What see you